Bonjour à toi, chers spectateurs. La dernière nuit de Lise Broholm de Thea Lindebourg, c'est un film qui me titillait. Pas forcément parce que je connaissais l'histoire, mais simplement parce que je trouvais déjà l'affiche très jolie, même si elle est d'une grande sobriété, mais j'avoue avoir surtout vu quelques images du long-métrage et je trouvais que ça avait l'air d'être assez époustouflant en termes d'esthétique. Donc j'avoue que rien que pour ça, j'avais très envie de voir ce que ce petit long-métrage pouvait donner. Le résumé pour faire simple, la jeune Lise vit dans un petit village de la campagne danoise qu'elle s'apprête à quitter pour aller étudier. Mais une nuit, alors qu'elle a préparé ses affaires pour partir, sa mère va rentrer en accouchement et sa vie va être bouleversée. Bon. Euh, je vais pas vous dire que j'ai été complètement bouleversé par le film de Lindebourg, parce que je trouve que le film est gorgé de petits défauts. Des petits défauts qui sont un peu inhérents à la manière avec laquelle la cinéaste a voulu construire son récit, développer ses personnages et amener certaines situations. Ce qui fait qu'en tant que spectateur, on peut être facilement décontenancé devant un tel projet de cinéma qui, dans sa première partie, est souvent très évasif. Mais la manière avec laquelle la metteur en scène parvient à construire son film, à le mettre parfaitement en forme avec ce qu'elle cherche à évoquer, et surtout à mettre finalement parfaitement en parallèle cette fin très explicite avec tout ce qui s'est passé avant, ben en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire que le long métrage avait voulu me dire beaucoup plus de choses que ce que j'avais imaginé durant le premier acte. Parce que le premier acte a tendance à vraiment poser des situations où on se demande qu'est-ce qui est supposé réellement se passer. Et plus ça avance, plus on se dit « c'est bizarre, c'est très énigmatique comme film, ça doit bien vouloir me raconter quelque chose » et plus on avance, plus on se laisse porter et plus là on comprend que le long métrage est un film très engagé par rapport à ce qu'il cherche à évoquer, est un film très juste par rapport à ce qu'il cherche à construire et surtout un film très très beau qui impressionne par une maîtrise du graphisme qui est quasiment de chaque instant. Baser un récit sur le tournant direct et radical de la vie d'un personnage demande une longue réflexion de la part de l'auteur aux commandes, ne cherchant pas uniquement à nous raconter une simple aventure de cinéma, mais cherchant également à nous poser une grande réflexion autour de la bascule d'un protagoniste. Taline de nous offre un parcours de personnages fascinant qui a un peu de mal à parfaitement s'équilibrer au fur et à mesure de l'avancée d'un récit sonnant comme assez énigmatique, mais prenant sa pleine et intense forme dans la foulée d'un développement caractériel fascinant qui donne toute sa force et son impact à un récit de cinéma qui fonctionne très bien. En termes d'écriture, Taline de a vraiment construit son film comme étant le véritable et intense parcours d'une jeune fille devenant une jeune femme. Et c'est très intelligemment fait parce qu'on n'est pas dans une constante obligation de souligner chaque élément qui devrait permettre au personnage d'évoluer, on est plutôt dans la suggestion. La suggestion simplement d'une petite scène où une jeune fille va s'amuser avec un autre garçon, où il ne va y avoir aucune ambiguïté, aucun moment où on va se dire c'est bizarre, c'est malvenu. Puis ensuite on passe à la radicalité d'une scène où la jeune femme doit prendre une décision forte par rapport à tout ce qui se passe autour de sa famille. Et c'est plein de petits éléments comme ça, en fait, qui sont juxtaposés les uns sur les autres et qui font que on peut être clairement décontenancé dans les premières scènes et se demander, est-ce que cette jeune femme va vraiment aller étudier Parce qu'elle me semble très enfantine, très juvénile. Et donc, bizarrement, on l'imagine mal débarquer dans le monde des adultes et réussir à se faire une place correctement là-dedans. Et plus le film avance, plus ce qui semblait être une construction un peu hasardeuse d'une héroïne qui ne semblait pas vraiment apte à avoir l'évolution qui lui était destinée au sein du scénario, plus on avance, plus on se dit que finalement c'est la remise en question très intelligente d'une femme questionnant une autre femme. D'une femme auteur, cherchant à mettre en place une femme dans une époque où cette opportunité qu'elle a, elle va devoir fortement la questionner et surtout se rendre compte de la chance qu'elle a de pouvoir avoir cette opportunité. C'est cette construction dramatique, en fait, qui, au fil de l'avancée du récit, m'a vraiment embarqué. Parce que, encore une fois, on peut se sentir un peu rejeté par la forme que la cinéaste met en place. Parce que c'est une forme dramatique et tragique qui est très réduite. Qui, comme je l'évoquais, est vraiment centrée sur une nuit. Une nuit qui va être une bascule. Une bascule qui va amener cette héroïne à passer d'un stade à un autre. À se remettre complètement en question. À se dire, à ce moment-là, je suis cette jeune fille pleine de bonnes intentions, qui a envie d'aller étudier parce que je ne me rends pas compte de l'opportunité que j'ai, mais je me dis simplement que c'est une bonne chose, à cette opportunité, je dois la saisir. Parce que si je ne la saisis pas, j'aurai pas d'autre chance. Lindeburg construit et développe un scénario qui ne sonnera clairement pas comme clair dans ses premiers temps pour beaucoup de spectateurs, la faute certainement à une profonde envie de la part de l'auteur danoise de donner à son personnage une force de caractère et une insouciance si juvénile qu'elle nous impacte forcément. Car cette jeune protagoniste, cette héroïne en puissance qui a un caractère totalement opposé à l'époque dans laquelle elle se trouve, se doit d'avoir une évolution qui sonne comme cohérente par rapport à son décorum, donnant alors à ce récit un contexte particulier qui, heureusement dans sa conclusion, parvient à tenir sa promesse de base, soit faire évoluer correctement son héroïne. En termes de mise en scène, c'est là vraiment que j'ai été estomaqué. Parce que Théa Lindenburg a vraiment choisi de construire son film comme étant... Une grande et intense fresque cinématographique qui va avoir une intensité graphique qui va se ressentir à quasiment chaque instant. Parce qu'il y a ce travail de l'image qui est particulièrement intense, avec ce grain très appuyé qui va vraiment plonger le spectateur dans cette ambiance. Il y a ce décor. Ce décor qui est extrêmement parlant à lui tout seul, qui évoque tellement de choses, qui a envie d'amener le spectateur à se dire « Ok, ça n'est pas uniquement un décor qui a ce côté film d'époque, c'est vraiment un décor qui veut traduire une émotion, une sensation, une impression d'enfermement. » Parce que bizarrement, même si le film est assez ouvert, même si on sort un petit peu de ce fameux village, on a l'impression que bah, la jeune femme est coincée là-dedans et qu'elle ne peut pas en sortir. Et je trouve ça très intelligemment fait parce que, mine de rien, ces personnages se baladent en pleine campagne, ils vont dans plein d'endroits, ils vont avoir des instants où ils vont réellement avoir cette impression de liberté. Et pour autant, on, on a cette intime conviction qu'ils sont enfermés et qu'ils ne peuvent pas sortir de ce petit décor qui finalement les restreint un petit univers dans lequel bah, peut-être qu'ils s'épanouissent, mais ils ne découvrent pas la réelle possibilité que le monde pourrait leur offrir derrière. Et par cette intelligente mise en scène, et cette subtilité finalement de voilà, laisser le spectateur se faire sa propre idée par rapport à tout ce qui se passe, c'est là finalement que Lindenburg arrive à construire un film qui se détache un petit peu du lot. Bon, encore une fois, je ne dirais pas qu'il est parfait, parce que pour un film de 1h25, j'ai trouvé extrêmement étendu, par moments trop énigmatique dans son imagerie, même si, par exemple, la scène d'introduction, très énigmatique, reste pour autant magnifique graphiquement. Et quand on la remet en perspective par rapport à tout ce qui se passe, on se dit forcément qu'elle a une symbolique par rapport à tout ce qui a été évoqué et par rapport à tout ce que le personnage a vécu. Et peut-être par moment, on peut avoir l'impression que le film veut nous évoquer des choses qui sont pas forcément maîtrisés. Je pense à une scène dans un grenier qui, bizarrement, ne revient jamais et qui ne semble pas avoir de réelle cohérence par rapport à tout ce qui se passe. La jeune cinéaste donne ici lieu à un moment de composition où sa caméra, si brute et si intense, et sa photographie, avec cette belle pellicule extrêmement prononcée, que l'on se sent forcément impacté et bouleversé par les images qu'elle réussit à parfaitement développer et mettre en relief par son œil aiguisé. Indéniablement, la radicalité d'un tel visuel et d'une telle prise de risque graphique ne peut que me toucher personnellement, car j'aime ce genre de prise de position esthétique, et l'impact que celle-ci a sur le spectateur ne s'en ressent que plus, et indéniablement, c'est ici le cas, d'une manière absolument brillante de maîtrise et de composition de la part de Lindebourg. En termes de casting, celui-ci est bon, indéniablement, chaque acteur est parfaitement à sa place, il n'y en a pas forcément plus que ça qui brille, hormis l'actrice centrale, parce qu'on peut citer Kirsten Olson, on peut citer Lisbeth Dahl, on peut citer euh, Thurlind Hart, on peut citer Siron Melville, la grande majorité des acteurs s'en sortent bien, mais il n'y en a aucun réellement qui arrive plus que ça à sortir du lot. Mais c'est peut-être dû au fait qu'on est réellement dans cette idée d'épouser le point de vue de l'actrice centrale, actrice centrale, soit dit en passant, qui est juste hallucinante du début à la fin, qui pose une interprétation d'une grande élégance, et qui arrive sans le moindre doute, à nous immerger complètement dans ce récit, par le biais de son point de vue. Flora Ophelia Hoffman Lindahl est une jeune actrice talentueuse et imposante qui porte ici totalement sur ses épaules cette jeune héroïne et lui donne la force et la justesse de caractère nécessaire pour totalement nous embarquer. Au bout du compte, La dernière nuit de Liz Broholm est un film qui marque sans pour autant avoir l'impact escompté. C'est un film qui vraiment m'a marqué par son graphisme et par une conclusion qui remet parfaitement en perspective tout le reste du récit. Et également une actrice centrale folle. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était peut-être un voyage un poil laborieux pour ce qu'on avait comme récompense à la fin. Ça reste saisissant, ça reste prenant, ça reste parfaitement maîtrisé par une auteure qui a réellement envie de nous emmener dans une direction atypique et singulière. Mais il y a quand même quelques défauts. Et Pour autant, La dernière nuit de Lisbro Holm de Théaline de si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, ça reste un très beau voyage maîtrisée par une auteur qui sait dans quelle direction elle veut nous embarquer. A plus